Shalom frères et sœurs en Christ, bonsoir, bonsoir, bonsoir, d'où que vous vous connectiez, d'où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans notre moment d'adoration et de prière, celui pendant lequel nous croyons que le Seigneur va encore se manifester puissamment, shalom, shalom, shalom, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre moment d'adoration pour une atmosphère d'adoration et de prière, atmosphère pendant laquelle nous croyons que le Seigneur se manifeste puissamment. Shalom, mes sœurs, shalom, mes frères, shalom à toutes, shalom à tous. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance et croyons que le Seigneur a en réserve pour nous de nombreuses choses, de nombreuses paroles. Shalom et bienvenue à toutes et bienvenue à tous, dans ce moment qui va encore nous faire du bien, qui nous donne la latitude de nous approcher du trône de la grâce avec assurance et de croire qu'au travers de la parole de Dieu seul, nous serons libérés, libérés, nous serons guéris et nous serons sauvés. Ce soir, nous allons nous appesantir sur la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre remède à la consolation et il est le seul chemin vers la paix. La parole de Dieu dit que le Seigneur est le chemin, la vérité. Et nul ne vient au Père que par Lui. Nous croyons que c'est euh, par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons y parvenir. Ainsi, c'est son nom que nous allons élever ce soir, envers et contre tout, au-delà de ce que nous ressentons, au-delà de ce que nous vivons, au-delà de ce que nous pensons, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En dépit des circonstances et des situations, de celles que nous ne pouvons pas maîtriser ni contrôler, de celles qui nous échappent, celles pour lesquelles nous croyons vraiment qu'il reste et demeure souverain, nous allons élever le nom de notre Dieu. Plusieurs versets bibliques vont jalonner notre moment, notre heure de prière. Et nous allons nous préparer au fur et à mesure à vraiment euh, nous laisser bercer par la parole de Dieu ce soir. Nous avons le verset euh, dans le livre de Jean au chapitre 14, au verset 27. Nous allons parcourir le livre des Psaumes au chapitre 34. Nous allons également euh, lire la parole de Dieu. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous allons probablement avoir le temps de parcourir Esaïe, chapitre 32, verset 17. Si vous voulez noter, je continue de dégrainer les différents passages bibliques que nous allons parcourir ce soir. Et puis nous allons aussi lire le livre des psaumes, Chapitre 119, verset 165. La joie de l'éternel est notre force et nous voulons demeurer forts Parce que c'est lorsque nous nous laissons être dans la joie du Seigneur que Lui peut se manifester en toute puissance. Et nous voulons croire que ces moments d'adoration et de louange que nous partageons contribue à renforcer notre joie, à établir la joie dans le cœur que nous ne voulons pas que ressentir, mais à laquelle nous voulons nous soumettre parce que c'est un commandement que nous avons reçu de notre Seigneur que d'être toujours joyeux. Et cette joie-là, nous pouvons la faire établir et l'imposer à notre âme au travers de ceux que nous pouvons le louer, l'adorer pour tous ses bienfaits pour tout ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Et de mon allégresse, chanterai son nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles Je ferai de lui le sujet de ma joie Et de mon allégresse Je chanterai son nom Dieu très haut Je t'aime O éternel tu es ma force Éternel mon rocher Et ma forteresse Mon libérateur, mon Dieu En qui je trouve un En qui je trouve un abri Il est mon bouclier la seule force qui me sauve Ma haute retraite Il est ma haute retraite Ma haute Il est ma haute retraite En face de la tristesse Il est ma haute retraite en face du deuil, il est ma haute retraite, en face de la maladie, il est ma haute retraite, en face de la souffrance, oh, oh, oh. ma haute retraite, je ne chancelerai pas, oh Dieu de gloire, nous voulons te dire que tu es notre haute retraite. Nous voulons vraiment sur toi seul compter. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire ce soir que, quel que soit ce que nous ressentons, quel que soit ce qui est apparent, quelles que soient les réalités de ce monde, la vérité inéluctable et inébranlable, et que toi, tu es notre haute retraite, et que toi, tu es celui sur lequel nous comptons, envers et contre tout. Nous croyons que tu es souverain, et nous croyons vraiment que rien ne nous volera notre joie. Nous croyons vraiment que toi, Père, tu es au contrôle de toutes choses. Et nous voulons nous soumettre à toi seul. Oh! Mène-moi sur les montagnes De Jérusalem Je t'attends, je suis éprise de toi Fais-moi danser mon bien-aimé Emmène-moi oh, sur les montagnes De Jérusalem Je t'attends, je suis éprise de toi Fais-moi danser, mon bien-aimé. Yeah. Jésus, sa parole déclare qu'il devait partir. Mais il a dit en partant qu'il ne nous laissait pas seuls, mais qu'il nous laissait avec le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, c'est celui-là même qui nous console, qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous parle. En la personne du Saint-Esprit, nous avons un conseiller, un admirable conseiller, et nous voulons vraiment nous recommander à lui. En ce soir où je sais que la tristesse habite le cœur de nombreuses personnes. En ce soir où je sais que la détresse, l'incompréhension et que des fois même la révolte est en train de pouvoir nous faire ébranler. Je veux qu'on en appelle au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit Tout-Puissant lui seul puisse venir nous habiter, nous revêtir, être à tous nos côtés et mettre même ses paroles dans notre bouche. Afin que lorsque nous allons prier, ouvrir la, la bouche pour pouvoir même nous lamenter que ce soit en Christ. Parce qu'il y a plusieurs façons de se lamenter. Il y a celles qui sont avec les mots du monde, mais il y a la manière dont nous, chrétiens, nous qui avons de l'espoir, devons continuer de, même en pleurant, évoquer le nom de notre Dieu. Nous avons, pour ceux qui ne le savent pas perdu, une sœur chère au cœur de nombreux et nombreuses d'entre nous. Pasteur Marie-Chantal Kouamé, et je sais que beaucoup d'entre vous sont ébranlés par cette nouvelle. Après de longues années de maladie, elle a fini par partir vers le Père. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons qu'aujourd'hui, il est avec lui. Mais nous qui sommes restés sur cette terre des hommes, nous ne sommes pas sans tristesse. Mais nous voulons continuer de louer le nom de notre Seigneur. Elle était euh, impactante dans la vie de nombreuses personnes, de nombreux hommes, de nombreuses femmes. Elle était de la communauté Vase d'honneur, message de vie et euh, beaucoup de personnes. Elle l'avait pour confidente, pour conseillère, euh, pour euh, pour guide, pour... Elle nous orientait sur beaucoup de choses. Moi-même, lorsque je me mariais, elle était présente euh, dans l'orientation de, des choix que je devais faire et je sais qu'elle était aussi pour beaucoup d'entre vous. Nous voulons envers et contre tout aujourd'hui plus que jamais élever le nom de notre Dieu, le glorifier, et dire que nous avons vu la puissance de Dieu agir dans sa vie pour être aussi impactante aujourd'hui. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a fait passer de la mort. Il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, Jésus. Car nos cœurs ne mourront pas. Et c'est ça le vrai message. Le vrai message est que non, nos âmes ne mourront pas. Quel que soit l'état de nos chairs et de nos corps, nous avons la victoire.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 à la vie, à la vie, Jésus. Seigneur, comme Barthimée, moi je crierai encore plus fort, c'est toi seul qui peux me sauver. Jésus, comme mais on a crié encore plus fort. Car c'est toi seul qui peux me sauver. Oh Jésus, on a vu ta puissance, Seigneur. On a vu ce que tu as fait pour nous. Tu nous as fait passer de la mort, tu nous as fait passer de la mort à la vie, à la vie, Jésus. J'ai vraiment eu à cœur ce soir de euh, demander au Seigneur de nous euh, conduire vers des passages qui allaient nous fortifier dans notre vie. Euh, esprit dans notre âme euh, afin que la paix de Dieu soit notre partage et alors que nous continuons de louer le Seigneur alors que nous continuons d'être dans un esprit vraiment de j'ai euh, envie de dire de joie, n'oublions pas que la joie est un commandement, on nous demande d'être toujours, toujours joyeux nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 32 et au verset 17. Euh, J'ai expérimenté la puissance de la parole de Dieu dans ma vie et dans toutes les circonstances de ma vie, lorsque euh, je m'apesantissais sur ce que les promesses de l'Éternel avaient pour moi, je les voyais se manifester dans ma vie. J'en ai écrit un livre qui, par la grâce de Dieu, sortira bientôt. Et qui est vraiment le recueil de ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie au travers de sa parole. Alors, il y a, on ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer des, des, des, des circonstances, on ne peut pas inventer des paroles si ce n'est celle, si ce celle du Seigneur. Et il n'y a qu'elle qui soit véritablement véritable et qui soit vraiment euh, transformationnel. j'ai envie de dire. Si ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer. Alors, je parlais du chapitre 32 du livre d'Esaïe et nous allons lire au verset 17. Je vais décaler un peu mon téléphone de sorte à pouvoir voir parce que c'est pas très clair pour moi. Alors, au 32 verset 17, la parole de Dieu nous dit.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 le repos et la sécurité pour toujours. C'est ce à quoi nous devons aspirer. À nous qui sommes justifiés, nous pouvons avoir cette promesse comme consolation et repasser ce passage en notre cœur parce qu'il fait partie de ce que le Seigneur nous promet. Que tes vives eaux oh.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 Au chapitre 43 et au verset 5 La parole de Dieu déclare Ne crains rien car je suis avec toi Je ramènerai de l'Orient ta race Et je te rassemblerai de l'Occident Ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai de l'Orient à race et je, rassemblerai, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, verset 6, « Donne » et au midi, « Ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire que j'ai formé et que j'ai fait cette parole est réconfortante dans le sens où nous prenons conscience que nous avons été faits pour sa gloire ainsi quoi qu'il nous arrive à nous ces saints, nous voulons croire que c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié aussi, demeurons dans la paix à chaque fois que nous voyons des situations se dérouler tout autour de nous. Imaginons que nous sommes le personnage principal du film blockbuster de Dieu, celui pour lequel il y a un grand écran au ciel. Nous sommes le personnage principal de notre propre histoire et c'est un film dans lequel nous sommes des héros qui à la fin gagnons de toute façon. Alors oui, il y a du mouvement, il y a de l'aventure, il y a des cascades, il y a des émotions. Oui, des fois il y a des batailles, il y a des combats, il y a des obstacles, il y a des rencontres, il y a des connexions, il y a des déconnexions même parfois. Et à la fin, le héros gagne. Et le nom de Dieu est glorifié. Voyons le film que le Seigneur a pour nous. Comme une merveilleuse histoire parce que dès lors que nous avons donné notre vie à Christ il l'a changé cette histoire -là. et j'ai du coup envie de chanter ce cantique changez mon histoire Jésus a changé mon histoire changer mon histoire Jésus a changé mon histoire il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Avec Jésus, on gagne toujours, Maman bon, Georgette. C'est ça qui est la vérité. Alors, même si nous ne comprenons pas toujours tout ce qui s'y déroule, nous nous contentons de lui faire confiance et de dire que ce n'est pas facile. Nous ne comprenons pas, parce que nos corps de chair et nos âmes, parfois affaiblis, ne parviennent pas à tout saisir. Mais n'empêche que tout tout, pardon, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt en nous notre bien. Alors, la paix qui parfois est un peu euh, mise à rude épreuve dans nos âmes, revient instantanément. C'est comme euh, les chats, lorsqu'on les jette même euh, de très, très haute, euh, de très, de, de, de forte hauteur, retombent toujours sur leurs pattes. Donc, quel que soit le dénouement des histoires ou des circonstances ou du film, à la fin, on retombe sur nos pattes. Je veux continuer dans la parole de Dieu. Ce soir, c'est vraiment au pied du Maître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 que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que la paix de Christ soit notre partage. C'est ce que nous allons croire, que la parole de Dieu va nous... ce dans quoi la parole de Dieu va nous conserver ce soir. Et nous allons continuer de croire que... Je chanterai de tout cœur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 Est-ce que tu peux chanter de tout cœur Pas chanter un peu, hein Il faut chanter de tout cœur. Chante de tout cœur. À cause de celui qui t'a ôté de tout péché, grâce à celui, grâce à celui-là pour lequel tu ne mourras jamais, ton âme ne mourra jamais. C'est une promesse vraiment merveilleuse. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait et il le fera. Tu peux chanter de tout cœur son nom. Je chanterai, chante avec moi, de tout cœur. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Ah, maman George, tu connais. Ah, ah. Mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense. Commande à ton âme que tu es dans la joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.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 une joie immense. Je suis dans la lire le passage du livre des psaumes au chapitre 119 et au verset 165. La parole de Dieu libère, guérit, sauve, console, elle transforme les vies, elle change des situations, elle modifie les circonstances, elle est garante de promesses inégalées. Grâce à la parole de Dieu, nous avons nos vies changées, elle nous apporte de nouvelles circonstances, de nouvelles orientations. Et nous avons foi que grâce à la parole de Dieu, nous pouvons continuer d'opérer dans le sillon de notre Dieu. Merci Corinne pour le rappel des passages. Alors je vais lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile, qui dit que il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Bon, alors répétez, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Psaume, chapitre 119, verset 165. La paix, là, beaucoup. C'est-à-dire que, ok, que tu aies des problèmes, que tu aies des soucis, que tu sois malade, que tu sois en deuil, que tu sois en plein divorce, que tes enfants soient malades, que tu manques d'argent, que tes projets n'avancent pas, que tu sois perturbé, tourmenté, en difficulté, en plein souci, en dépression, que tu sois malade, que tu sois en manque, que tu sois dans le souci, que tu sois dans le rejet... Dans tout ce qui est mauvais, la parole de Dieu les évangiles disent qu'il y a de la paix. Donc tu peux, au milieu de tout ça, être dans une paix. Pas dans une paix simple, dans beaucoup de paix. Pour ceux qui aiment ta loi, donc ta parole. Il y a des personnes, vous tous ici, qui êtes des adorateurs. C'est parce que vous aimez la parole de Dieu que vous êtes là, sinon vous ne seriez pas là. C'est lorsqu'on aime la parole de Dieu, lorsqu'on cherche, on cherche Dieu. Et qu'on est attaché à sa parole, qu'on veut creuser savoir. Mais quelle promesse Dieu a pour moi Qu'est-ce qu'il me promet Qu'est-ce qu'il me garantit Qu'est-ce qu'il a dit Au sujet euh, de, de, de ma vie spirituelle, au sujet du salut, au sujet du ciel, au sujet du paradis, au sujet de la guérison, de la santé, au sujet du mariage, au sujet des enfants, au sujet du travail, au sujet des de, de, de réflexions, des de, de, de, de, de, de, de projets. Dieu a dit quoi Donc tout ça s'est renfermé dans la loi, dans les évangiles. Et les gens qui aiment ça, qui aiment s'approcher de la loi, là, la parole dit que il y a beaucoup, mais beaucoup de paix pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. J'aime beaucoup cette version-là. Alors, en mettant notre confiance en Jésus, si nous avons la garantie qu'il y a beaucoup de paix, il n'y a pas d'autre option pour nous que de continuer de mettre notre confiance en lui. Nous allons continuer de manifester cette confiance que nous avons dans le Seigneur en proclamant sa parole. Et proclamer sa parole, c'est aussi élever la voix pour lui dire à quel point est-ce que nous lui faisons confiance. Ce que nous faisons lorsque nous nous retrouvons les soirs de 21h à 22h, ce n'est pas des concours de chant, ce n'est pas des mélodies que nous voulons pousser pour nous faire plaisir ou pour faire entendre nos voix. Ce sont des proclamations prophétiques ce sont des acknowledgements, des, euh, des, nous attestons que nous avons confiance au Seigneur, nous attestons que nous nous mettons sous sa souveraineté. Nous, nous, nous venons ensemble comme ça dire au Seigneur que ok, nous nous soumettons à toi. Nous sommes au garde à vous et nous venons lui dire tous les soirs que nous mettons notre confiance en lui. En retour, lui nous garantit beaucoup, beaucoup de paix. Ces derniers temps, frères et sœurs en Christ, j'ai vu beaucoup de paix dans ma vie. J'aime à dire et vraiment, à force de l'avoir proclamé, je, je, je peux témoigner que je l'ai vu, que cette paix en abondance là est vraiment un une piste d'atterrissage pour le Boeing 767 des grâces de Dieu. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de place pour la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne se manifeste pas dans le brouhaha. Quand il y a le bruit, il y a le palabre, il y a l'inquiétude, il, term... il y a le tourment, il y a les difficultés. Il y a les... Enfin, je veux dire, oui, les difficultés peuvent être là. Mais nous, dans notre cœur, on doit être en paix. Le secret de notre vie en Christ, c'est celle-là. Et c'est comme ça que nous, chrétiens, nous manifestons notre foi quelles que soient les situations environnantes. Et je sais que nous disons souvent la même chose, parce qu'en réalité, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. La clé, c'est ça. Les circonstances environnantes seront toujours préoccupantes, perturbantes, euh, criardes, bruyantes, malgré tout, nous dans notre cœur, comme dans la fente du rocher, le petit oiseau dort. Parce que quelle que soit la tempête, on est comme un oiseau dans la fente du rocher. On regarde de loin la tempête. On, on sait que la tempête est là. On la voit. Ça, c'est la réalité, la tempête. La vérité de notre âme, c'est que nous sommes dans la paix. Et dans cette paix que nous nous imposons, parce qu'il faut l'imposer à son âme, c'est-à-dire qu'il faut parler à son âme pour dire, hey, « Hé, mon âme, sois en paix, soit, dans, la, soit dans, la, dans le calme, soit dans la joie. Tais-toi, ça suffit. Arrête de te lamenter. Arrête de te tourmenter. Arrête, ça suffit. » Arrête de trop réfléchir. On, doit, on peut commander à son âme. Et la manière dont nous avons, nous, de commander à notre âme, c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration que nous faisons. C'est, oui, pour chacun d'entre nous qui sommes réunis sur cette plateforme, mais c'est aussi et surtout pour nous-mêmes. Moi, lorsque je j'élève la voix vers le Seigneur alors que vous êtes avec moi, vous me donnez la force pour donner la paix à mon âme. Et c'est grâce à cette paix-là je vois le Boeing 747 du Seigneur atterrir. Et les avions sont de plus en plus fréquents ces derniers temps, je dois le dire. On dirait que eh, les fréquences de vol sont de plus en plus courantes et par la grâce de Dieu. <rire> la prochaine fois, je viendrai vous témoigner euh, de ce que les pilotes euh, viennent les uns après les autres, les pilotes du ciel euh, atterrir sur la plateforme que le Seigneur me donne de pouvoir mettre en place. C'est une grâce pas ni par notre force, ni par notre puissance mais c'est une grâce d'avoir compris et que la foi était cette ferme assurance en ces choses qu'on espère, oui c'est vrai mais la démonstration de celle qu'on n'a pas encore vue c'est vraiment démontrer cette paix qu'on n'a pas encore manifestée c'est démontrer une joie qu'on n'a pas encore lieu de manifester à ce niveau là c'est vraiment d'être dans une absolue conscience, d'être vraiment dans le oui, j'ai encore envie de dire dans l'avion du Seigneur. Avion, tu ne connais pas le pilote. Tu es là, tu es content. Tu applaudis quand il décolle. Tu applaudis quand il atterrit. On te donne à manger, tu manges. Mais tu ne sais pas qui est le pilote. Tu n'as jamais vu son visage. Tu ne sais même pas où il te conduit. Tu ne connais même pas la route. Mais tu es dedans. Et puis tu es content. Tu sais que tu vas décoller. Tu sais que tu vas arriver. Et puis souvent à l'heure, hein. Très à l'heure, pile. ponctuel. Non. L'avion du Seigneur, ce n'est pas du jeu. Mais pour ça, il faut que le, la piste d'atterrissage soit. Euh, Nettoyé, mise au propre. Alors, on va continuer de déblayer nos, nos pistes d'atterrissage pour que la paix de Christ soit notre partage. Under the canopy, under the canopy, under the canopy of God.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 Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Alléluia, Alléluia, oh Seigneur, je veux encore proclamer à quel point est-ce que toi tu m'as sauvé. Je veux encore proclamer à quel point est-ce que toi par la résurrection tu as permis que je puisse être sauvé, que je puisse renaître avec toi. Donne-moi de pouvoir témoigner de cela mes frères, à mes sœurs, à quiconque perdu de gloire auprès duquel je me retrouve, que je puisse vraiment témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie et témoigner à quel point est ce que Seigneur, toi tu es capable de transformer les circonstances, Merci, Père, parce que tu veux que nous fassions des peuples, des disciples. Aussi, voilà, Seigneur, au travers de ce qui sort de notre bouche ce soir, donne-nous d'être des témoins vivants de ce que toi, tu as fait pour nous dans nos vies. Je te rends grâce, Père, parce qu'il y a beaucoup de Bibles, beaucoup de personnes qui ne verront jamais de Bibles. Il y a beaucoup de Bibles qui ne seront pas lues en réalité au travers, au, au, enfin, dans ce monde. Et nous sommes, comme je le dis souvent, les Bibles que beaucoup de personnes ne liront jamais. Maman Georgette, Maman Béa, est-ce que tu réalises, Corinne, il y a de nombreuses personnes qui n'ouvriront jamais des Bibles, Sylvie, Élise, vous toutes, vous tous qui êtes ici réunis, Aminata. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ouvriront jamais aucune Bible, n'est-ce pas Aussi, vous savez que vous êtes les vies, vous êtes les réceptacles, vous êtes les vases d'honneur que de nombreuses personnes observent, regardent, scrutent afin de pouvoir être convaincus de ce que Christ fait vraiment dans la vie, de ceux qui le témoignent et qui le proclament. Ce ne sont pas toutes les personnes qui diront Jésus, Jésus qui iront au ciel, mais est-ce que nous sommes vraiment des fruits, est-ce que les, vies de, les, nos, comment, les fruits de nos vies sont dignes de la gloire de Dieu Est-ce qu'en voyant nos vies, des personnes ont envie de se tourner vers Christ C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment des ouvriers de la dernière heure, de ceux qui vont vraiment sortir des bâtiments, sortir d'entre quatre murs pour aller proclamer le nom de Jésus au travers de leur vie, qui doit vraiment être le vecteur, doit être vraiment le vaisselle, le vecteur de la gloire de Dieu dans leur vie. Aussi, ne nous laissons pas distraire. Oui, les circonstances vont se multiplier. Oui, les situations bizarres vont se multiplier. Mais il y a une vérité inéluctable. Et c'est que Jésus revient bientôt. Je me souviens, il y a quelques jours, j'étais encore dans, dans ce songe où j'étais dans une église en dur avec des bâtiments, des murs, froids, à l'intérieur de laquelle je hurlais que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. À la fin du film, c'est de ça qu'il s'agit. On ne le dit peut-être pas suffisamment. Mais il revient bientôt. Jésus revient. Il peut venir dans la seconde qui suit là, dans l'heure, la prochaine heure, le prochain jour. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Nous devons arranger nos vies. Nous devons nous disposer. Les personnes, les mêmes, les meilleures partent. Il n'est pas, pas une personne ici sur cette plateforme qui n'ait pas subi le deuil dans les deux précédentes années. Et vous voyez, vous tous, à quel point est-ce que ça se multiplie À quel point est-ce que c'est... Il n'y a plus de place il n'y a plus de place dans les sept il n'y a plus de place dans les cimetières, il n'y a plus de place. Les gens s'en vont, les gens s'en vont. Mais est-ce que leur vie n'ont pas été vaines Avons-nous fait notre part dans la vie de chacune de ces personnes-là pour qu'elles puissent vraiment se rendre compte que le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie et que nul va opère que par Christ Faisons notre part et véritablement soyons les réceptacles, ces vases d'honneur. Soyons ces bibles que beaucoup de personnes ne liront jamais. Et donc, laissons la parole de Dieu continuer de nous inonder, de nous inonder à satiété, afin que euh, nous soyons multipliés par les différents dons que le Seigneur veut nous donner. Il l'a dit dans sa parole qu'à la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair et que nos fils et nos filles prophétiseront, que les vieillards auront des songes il a annoncé toutes ces choses. Laissons-nous le Saint-Esprit pouvoir œuvrer dans nos vies. Il a dit que son Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Si ce Saint-Esprit l'a répandu sur la chair que nous sommes nous-mêmes, alors laissons-nous guider. Ayons foi que tout ce que le Seigneur veut faire au travers de nous doit être manifesté. Donc laissons-nous, j'ai envie de dire, laissons-nous être opérés. Laissons le Seigneur opérer voilà, au travers de nous. Laissons-lui libre place, libre cours. Fais ce que tu veux. Soyons comme des pantins articulés dans lesquels le Saint-Esprit est en train de s'amuser. Wow, J'adore ça. Vraiment. Le Saint-Esprit doit prendre toute la place. Il doit pouvoir s'éclater. Il rentre, il est là, il est dans la vie de Tata Béa. Et puis, il fait ce qu'il veut. Il va à gauche, il va à droite, il, il, il opère des miracles, il guérit, il transforme. Il crée des circonstances, il change des situations. Il va maintenant chez Corinne, il s'en va là-bas, il, il parle au président des républiques, pas de la république, des républiques. Et puis, il dit les choses, il dit les vérités, il passe là-bas, il rentre chez maman Georgette. Il change les situations, il change les circonstances, il positionne les gens, il défait les, les, les, les, les puissants soi-disant, il rentre là-bas, il va chez maman Letty, il fait comme si, il fait comme ça, il rentre dans ses enfants. Sur toute chair, le Saint-Esprit n'a qu'à prendre la place, c'est lui le chef. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai à cœur de pouvoir partager ce message avec vous ce soir. Je me laisse conduire et si je ne devais partager qu'une parole, si on ne devait en retenir qu'une seule, ce serait que le Saint-Esprit euh, prenne la place. Cette semaine, laissez le Saint-Esprit faire son travail, il veut se déployer, c'est comme s'il était étriqué. Il est une personne qui ne peut pas opérer sans nous. En réalité, il a besoin que nous puissions lui faire toute la place. Et il, il veut, pardonnez de dire ce terme, mais c'est de ça qu'il s'agit, il veut nous posséder. Il veut posséder nos corps, il veut posséder nos âmes, il veut rentrer dans nos pieds, il veut se mouvoir. Ah, Saint-Esprit Paraclet, prends toute la place. Je t'invoque, Saint-Esprit Paraclet. Et nous voulons vraiment que toi, tu sois le roi. Je vois le roi. Sur son trône élevé, je vois le roi dans sa souveraineté, je vois le roi sur son trône élevé, je vois le roi régner, il agira en bon. Qui semblera, je vois son règne que rien n'arrêtera Et son royaume qui exulte de joie, je vois le roi régner Je vois le roi sur son trône élevé je vois le roi dans sa souveraineté et son royaume, que rien n'arrêtera, je vois le roi. Saint-Esprit vient et remplis ma vie, je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit vient et remplis ma vie, je veux t'adorer. Yeah <laughs> oh oui viens oh oui viens manifeste oh oui viens saint-esprit oh oui viens oh oui viens saint-esprit tu es élevé oh. tu es élevé dieu tu es Tu es élevé Au-dessus de tout Tu es élevé Dans ma vie Tu es élevé Ma famille Tu es élevé Dieu, je soumets tout Tu es élevé à ta puissance Tu es élevé Saint-Esprit Tu es élevé Saint-Esprit Tu es élevé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 Tu es élevé, Saint-Esprit, tu es élevé, oh Saint-Esprit, tu es élevé, bien contrôlé, tu es élevé, oh Saint-Esprit, tu es élevé. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous.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 Comme au temps de la Pentecôte, esprit descends sur nous, esprit descends sur nous, oh, oh, oh esprit descends sur nous, esprit descends sur nous, oh, oh esprit descends sur nous, comme au temps de la Pentecôte, esprit descends sur nous.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 Saint-Esprit de Dieu, toi qui es descendu sur chacun d'entre nous, fais ta part. Tu as souhaité que nous soyons remplis de dons, que nous soyons en abondance de dons. Permets à ce que chacun, chacune d'entre nous puisse manifester ce que tu as eu à cœur de donner à chacune d'entre nous, afin que nous puissions manifester ta gloire sur cette terre des hommes, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant dans la maison de chacune des personnes qui étaient ici réunies. Que ta flamme de feu maintenant consume dans le nom de Jésus-Christ tout ce qui ne t'honore pas dans la vie de chacun, chacune d'entre nous. « Fais ta part et toi ton chemin. » Toi-même crée le sillon par lequel toi tu vas passer. Nous voulons juste être à ta suite et pouvoir être conduit parce que toi tu nous orienteras. Saint-Esprit de Dieu, cette semaine tu guides. Saint-Esprit de Dieu, cette semaine tu conseilles. Saint-Esprit de Dieu, tu le fais admirablement. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous orientes cette semaine. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas parler par nous-mêmes. Nous voulons pas réfléchir par nous-mêmes. Nous voulons pas réfléchir, penser, organiser, penser par nous-mêmes. Nous voulons que ce soit toi qui nous oriente. Saint-Esprit de Dieu trace un sillon. Afin que cette semaine, ce soit toi qui console. Afin que cette semaine, ce soit toi qui nous fortifie, muscle nos âmes. Fais commander à nos âmes d'être dans la joie. Donne-nous Seigneur d'être selon toi, afin que nous puissions briller et resplendir. Pour que toi seul, ta gloire soit éclatante. Et que toi seul, tu sois impactant dans la vie des frères et des sœurs que nous allons approcher. Que Seigneur, le parfum de bonne odeur qui émane de nous. Que toi Seigneur, tu es en train de pomper sur nous maintenant Seigneur. Soit un parfum qui fasse tomber, fléchir tous les genoux et confesser que seul Jésus-Christ est Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je vous dis, bonne soirée et Amen. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus.